Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Alors, je tiens en main une plaque mica, la plaque mica de votre micro-onde. Alors, on va faire un cours technique juste après. Votre micro-onde fait des étincelles. Donc, vous avez à un moment donné vraiment un arc, ça éclate dans votre micro-onde. Interrompez-le. Évidemment, ça, je ne suis pas obligé de vous le dire, vous devez entretenir votre micro-onde, mais à quoi sert cette plaque Mika D'abord, il y en a une dans tous les micro-ondes. Ça, c'est très important, ça va Il n'y a pas de micro-ondes sans cette petite plaque. C'est quoi Tout d'abord, c'est une plaque dans une matière particulière qui résiste à des très hautes températures. Elle est indispensable car elle filtre les ondes. Si vous n'avez pas cette plaque ou si la plaque est endommagée, vous allez simplement abîmer votre micro ondes définitivement et vous allez avoir en fait, des étincelles et ça ne va pas fonctionner correctement. Que s'est-il passé Ici, la plaque a été brûlée. Alors comment ça peut arriver Ça arrivera partout, pratiquement chez tout le monde. Vous décongelez de la sauce tomate par exemple, vous avez des éclaboussures dans votre micro-ondes. Un morceau de sauce tomate, tout simplement, une éclaboussure de sauce tomate est venue se mettre sur la plaque et les ondes ont bombardé cette nourriture. Et donc à un moment donné, la plaque noircit, donc elle n'est déjà plus optimale. Alors si vraiment vous ne la remplacez jamais, à un moment donné, elle va percer. Donc ça c'est très très important à savoir, ça va percer, ça va s'abîmer et vous devez remplacer cette plaque Mika. Alors est-ce que votre micron est fichu Pas du tout, c'est une plaque qui se remplace dans la plupart des microns. Donc voilà, pour vous montrer nous avons des grandes plaques Mika en magasin, il suffit de venir avec la plaque, on vous la découpe et ça coûte vraiment... Une bêtise, ça dépend de la taille de la plaque, mais ça coûte en tout cas, rassurez-vous, moins de 30 euros pour remplacer une plaque mica. Alors, c'est un grand chiffre à 30 euros, on a des plaques mica, à 10 euros, 15 euros selon la taille, mais ça coûte vraiment ce prix-là. Donc, votre micro quand il fait des étincelles, il n'est pas fichu. Alors, petit truc et astuce, deux petits trucs et astuces. Tout d'abord, regardez bien, certains micro-ondes ont deux plaques mica. Ça dépend de la taille, donc regardez bien dans votre micro ondes et surtout entretenez et nettoyez votre appareil. Comment De l'eau et du savon. Et séchez bien, il ne peut pas avoir une plaque mica qui est humide. Séchez bien, vérifiez, jetez un coup d'œil dedans si votre micro-onde est propre, tout fonctionnera correctement. Attention, à la plaque mica si elle n'est pas abîmée, ça ne sert à rien de la remplacer après 10 ans si elle n'est pas abîmée. Tant qu'elle n'est pas abîmée, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc un bon entretien de vos électroménagers allongera leur vie et diminuera les pannes. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée au micro-ondes, aux plaques Mika du micro-ondes. Plus d'infos, passez-nous voir en magasin. Si vous désirez simplement remplacer votre Mika ou d'autres conseils, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche si vous désirez recevoir des notifications, plus d'infos sur nos réseaux sociaux, partagez un maximum. À très bientôt tous les samedis au matin vers 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao